Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Palmar dans le sud de Tenerife. Il fait 25 degrés, on est début mars. Donc endroit idéal pour vivre, pour venir en vacances, pour investir et pour faire du trading bien sûr. Donc euh, si vous êtes intéressé par cet endroit, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille dans l'immobilier aussi. Donc euh, c'est un endroit vraiment euh, super pour euh, les traders. Il y a pas mal de traders déjà qui sont ici, qui sont venus s'installer ici. Et l'avantage, c'est qu'on a de très bonnes connexions Internet et une qualité de vie quand même incomparable, puisque c'est le meilleur climat du monde ici à Tenerife. Donc l'hiver, ben, c'est comme, comme en été en France et en Belgique. Donc en, en été ici, bon, on n'a pas des, des, des excès de chaleur comme à d'autres endroits dans le monde. Donc euh, si vous êtes intéressé à faire du trading et eh bien euh, si vous regardez l'évolution des marchés actuellement vous euh, voyez bien que la situation économique euh, peut changer très rapidement et la situation politique également ça a de temps en temps des impacts euh, sur, euh, sur les bourses mais c'est totalement imprévisible donc d'un jour à l'autre vous pouvez avoir un marché qui monte, un marché qui baisse et euh, il est très difficile de faire des prévisions à long terme. C'est pourquoi euh, depuis des années, moi j'ai privilégié euh, le scalping, donc le trading à court terme. Donc euh, je n'ai jamais des positions ouvertes en fin de journée. Donc je dors euh, sans aucun souci. Je sais que mes positions sont fermées. Même si j'ai fait une perte, eh bien, je sais que ma perte euh, ne sera pas supérieure euh, le lendemain matin. Mais heureusement, euh, avec l'expérience, c'est plutôt euh, des journées gagnantes que j'ai. C'est exceptionnel quand j'ai une journée de perte. Donc euh, pourquoi Parce que je me contente de petits gains euh, au fur et à mesure de mes trades. Parfois je laisse une position ouverte pendant plusieurs heures, mais euh, c'est une position sécurisée, je peux très bien faire euh, autre chose, une autre activité, en sachant que je n'aurai jamais de perte sur cette position-là. Donc c'est l'avantage de faire du scalping parce que vous pouvez très bien faire une dizaine de trades sur la journée ou même en 2-3 heures seulement et gagner 300, 400 euros, 500 euros ou plus certains jours et en toute sécurité. Donc si vous avez une bonne méthode de trading, eh bien vous n'avez aucun souci pour gagner de l'argent de cette manière-là. Le tout est d'apprendre bien sûr une bonne méthode et d'être discipliné. Donc euh, ça demande un petit, un petit peu de, euh, de discipline bien sûr et, et d'avoir euh, de respecter certaines, euh, certaines limites aussi bien en gain qu'en perte. parce qu'il euh, arrive que des débutants euh, lorsqu'ils font une perte et eh bien ils veulent vite regagner alors ils reprennent des, des positions euh, juste derrière une perte et ça ne fait qu'empirer les choses. Donc surtout ce n'est pas la, la bonne manière de faire, certaines journées peut-être que vous n'aurez pas des, des très bons résultats et il vaut mieux arrêter et attendre le lendemain matin. Donc je vous conseille de chaque fois considérer une journée comme un ensemble séparé des autres journées, ne laissez pas des positions ouvertes, n'espérez pas que, que, vous ayez des, que vous rattrapiez les gains pendant, pendant la nuit, non. Coupez vos positions. Si euh, la journée se passe mal, coupez le plus vite possible et le lendemain, vous aurez peut-être une journée fantastique. Donc, vous pouvez très bien faire de, de très très bonnes journées, euh, 7 jours d'affilée, et puis faire, euh, faire des journées pas terribles pendant un ou deux jours. Mais en général, quand vous avez une bonne méthode, eh bien, euh, c'est rare de faire plusieurs journées perdantes. Donc, les, la méthode que, que j'utilise depuis des années, euh, vous la trouvez dans, dans mes formations, Donc, euh, c'est du scalping, j'utilise quelques indicateurs, mais depuis quelques mois aussi, j'utilise donc le, le market profile, qui est un système utilisé par euh, les traders professionnels, qui donne des, des résultats fantastiques, parce que c'est la seule manière de prévoir avec une bonne... Euh, de bons résultats, ce que le marché va faire dans, dans les prochaines heures. Donc très souvent, euh, donc, les indications que vous donne le market profile euh, sont, euh, tout à fait, euh, se concrétisent réellement durant les 2-3 heures qui suivent euh, l'ouverture des marchés le matin. Moi je trade le DAX et je peux vous assurer que depuis que j'utilise le market profile, eh bien, mes résultats euh, ont augmenté de, de manière spectaculaire. Donc, j'ai beaucoup de personnes euh, qui utilisent, euh, que je connais maintenant qui utilisent cela. Ce n'est pas encore très connu. Euh, son inventeur a, a mis ça sur, euh, sur le marché en 1984. Et euh, c'est encore très peu connu en francophonie. Et c'est un tort parce que je peux vous assurer que c'est vraiment la meilleure manière de trader. Moi, j'ai trouvé une plateforme... Euh, euh, très intéressante, très, très simple à utiliser, il y a un très bon broker donc, euh, qui s'appelle Tradovate. Euh, on arrive à maîtriser cette plateforme très très rapidement. Euh, elle n'est pas chère, elle est facile, elle est très fluide, donc je vous la recommande. On peut l'utiliser aussi bien sur euh, PC que sur Mac. Donc pour moi, pour le moment, j'ai rien trouvé de mieux et euh, vous pouvez avoir donc euh, trader les futurs euh, sur cette plateforme mais euh, vous savez que les futures et les CFD sont liés donc si vous, vous avez l'habitude de trader les CFD eh bien, vous pouvez très bien regarder les signaux sur la plateforme Tradovet les signaux Market Profile et ensuite trader sur votre plateforme CFD ou si vous faites du CFD, des futures sur une autre plateforme euh, vous pouvez très bien euh, utiliser Tradovet pour les signaux parce qu'il y a peu de plateformes qui donnent des, des bons signaux de Market Profile et euh, c'est bien dommage, vous avez même des plateformes qui, qui vous font payer pour, pour, pour cet indicateur market profile. C'est assez, assez scandaleux, mais bon, ça c'est le business. Donc moi ce que je vous conseille, c'est toujours de vous euh, concentrer sur le scalping. Donc vous faites des petits gains, si vous faites 4-5 trades, ben vous pouvez gagner peut-être 20, 30, 50 euh, euh, euros par trade. Et eh bien ça vous fait 10 trades, ça vous fait une, une journée de 500 euros. Donc, si vous faites ça tous les jours, euh, vous voyez que c'est pas mal. Et il ne faut pas être toute la journée devant ces écrans. Comme vous voyez, vous pourrez peut-être, euh, comme moi, euh, passer une, une partie de vos journées à la plage, euh, voyager. Euh, vous pouvez très bien avoir, euh, avoir une plateforme comme ça sur un, un ordinateur portable et trader quand vous voulez. Donc, euh, c'est mon conseil d'aujourd'hui. Donc, euh, un, venez à Tenerife parce que c'est le meilleur climat du monde. Deux, euh, apprenez le market profile que ce soit avec moi ou avec euh, euh, d'autres personnes, mais vous trouverez euh, peu de sociétés qui vous enseigneront le market profile de manière euh, correcte et simple et ensuite euh, bon, ben, spécialisez-vous sur le scalping parce que le trading à long terme, euh, euh, c'est compliqué vous dormirez mal euh, euh, donc c'est vraiment pas ce que je vous recommande euh, c'est vraiment le scalping qui vous donnera des bons résultats si vous apprenez une bonne méthode comme celle que j'enseigne ou que d'autres enseignent peut-être. Mais en tout cas, moi j'ai pas mal de clients qui me remercient, qui me montrent leurs résultats et qui sont vraiment très contents euh, d'avoir fait appel à moi pour, pour apprendre le trading. Voilà, j'espère que vous appréciez euh, mes vidéos. Mettez un pouce vers le haut si c'est le cas. Partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est une de mes premières vidéos que vous voyez. Donc euh, je vous dis bonne continuation et ne cherchez pas à midi à 14 h La meilleure méthode pour moi, c'est le scalping et euh, le market profile. Donc il euh, y a des méthodes efficaces pour, euh, pour gagner de l'argent qui ne coûtent pas très cher à apprendre, mais qui sont rentabilisées très très rapidement. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.